Nous vous proposons de décortiquer avec nous ce marché technologique dense et tenter de répondre ensemble à des problématiques de fond auxquelles font face les organisations dans leur démarche de transformation interne. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment interdire WhatsApp et Facebook dans votre entreprise ?» Alors je vais vous donner un scoop, on ne peut pas, ou en tout cas c'est très difficile. Si on se positionne du point de vue des entreprises, elles ont tout un gain important à connecter les collaborateurs. Mais malheureusement, dans certains cas de figure, les collaborateurs n'utilisent pas dans leur vie quotidienne professionnelle les outils numériques fournis par cette entreprise. On pense notamment à des collaborateurs qui sont sur le terrain dans des magasins, dans des entreprises de retail, ou sur des chantiers de construction, ou en train de gérer des incidents dans des compagnies de transport. Tous ces cas de figure sont importants et créent de la valeur lorsqu'on connecte les employés. D'ailleurs, que nous disent les chiffres nous avons mené une enquête avec YouGov auprès des entreprises de plus de 5000 personnes. Et les chiffres nous disent que 67% des employés dans l'entreprise utilisent des outils qui ne sont pas directement liés à l'entreprise, mais des outils du grand public. Alors premièrement, cela veut dire que les utilisateurs ne sont pas satisfaits des outils proposés par l'entreprise, ils préfèrent utiliser leurs propres outils. Deuxièmement, ça montre une appétence forte pour les nouvelles manières de travailler, les nouvelles pratiques de travail. Donc le problème, il est bien sur l'offre de services de l'entreprise qui n'est pas à niveau, et ça c'est dommage. Alors effectivement, un des travers principaux du Shadow IT est la perte de contrôle, à la fois sur les flux d'informations, mais aussi sur le contrôle de la donnée qui est stocké à l'extérieur du système d'information. Donc ça, cela pose plusieurs problèmes évidents. L'autre problème, c'est que les démarches de transformation officielles portées à l'intérieur de l'entreprise et les outils qui sont associés peuvent être délaissés. Et donc là, on a une entreprise qui ne progresse pas dans sa transformation interne et qui prend des risques sur d'autres sujets. Enfin, il est crucial d'identifier les porteurs de pratiques. Ces personnes qui vont utiliser ces nouveaux outils pour développer des nouvelles pratiques dans l'entreprise. C'est sur eux qu'on va pouvoir s'appuyer pour répandre le changement. Donc finalement, plutôt que d'interdire, il vaut mieux recommander des outils. Et c'est là toute la différence. On va recommander une offre de service, des outils complémentaires, voire une offre alternative. Et pourquoi pas finalement parler plutôt que de Shadow IT, d'Alternative IT. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets.